Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à monter les blancs en neige. Commencez par séparer les blancs des jaunes. A l'aide d'un robot muni d'un fouet, commencez à monter les blancs à petite vitesse avec une passée de sel pendant environ 30 secondes. Puis, augmentez la vitesse au maximum jusqu'à obtenir une texture bien ferme. Les blancs en neige sont prêts. Au revoir et à bientôt.